Ah oui, c'est pas Il prendre que ça veut nous on fait de la peinture C'est un atelier hyper intéressant du coup Les gilets jaunes sont toujours en train de faire des bêtises C'est comme ça qu'on nous reconnaît Même si on n'a pas le gilet, tu vois un grand qui fait des bêtises, un gilet jaune Et elle est convaincante, hein, c'est ouais, vrai! vrai ah là là, là. Là, là. Mais les gosses ils nous kiffent parce qu'ils ont bien repéré qu'on faisait toujours n'importe quoi! Ah, oui. <rire> ah non, mais puis attends, les gilets jaunes, euh, les gilets jaunes quoi! C'est un truc. Euh... Ah bah dans le monde entier, j'ai ma ah. famille en Australie, on connaît les gilets jaunes! un super truc de. Ouais! Et malheureusement, c'est le jour où il y a eu des dégradations à l'Arc de Triomphe que le monde entier nous a connus! Avant, ah bon, on n'en parlait pas. Je que... je le garde en Maintenant, les gilets jaunes, ça, tout le monde s'en rendit. Même les gars là qui, qui ne parlaient que de la santé, d'un seul coup, ils sont bien par les gilets jaunes. J'ai envoyé l'article le pire que j'ai jamais vu. <rire> Belle réaction. J'ai dit, ça va certainement susciter quelque chose. Je t'en fous, ça, ça va susciter la... de la peinture. il ouais. faut que je parce que si Abeline... On fait une petite pancarte. Parce que si t'as pas ta petite pancarte, t'es ah, pas oui. une manifestante. Et si t'es ah, pas une manifestante, les gendarmes, ils peuvent t'embêter. Si t'as une petite pancarte, ils ont plus le droit de t'embêter. Parce qu'on est dans un, pays dé... dans un pays libre, et dans un pays libre, on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc on se fait vite faire une petite pancarte pour avoir le droit Là, on a de, de manifester. À à à à à à essayé, je acheté... Vous êtes assez ouais, grande pour savoir lire, les Tu l imagines l comment, euh, le truc Hop. On en met au moins deux en haut, puis après, si on veut s'en mettre en bas, on peut en mettre en bas, c'est comme on le sent. On a quatre, six. Et, on manque... et on a plus de blanc Il y en a encore. Oh. Ah bon, ouais, tu l'as mis de travers ah, contre le Non Ah bon ah, sois pas méticuleux comme ça pas... faut l'emmerder, ça ah, oui, a avec, euh, tout ah, tout. On avait remarqué Donc, euh, On l'a laissé sans, mais quand ils sont plus, moi... Elle m'a manqué pendant la réunion elle a Bah, bah, bah bien. Bien. oui Allez Tiens attends j'en ai un, Allez, moi. a pas honte. Attends, tiens euh, que... Bah, oh, le on, a, est on est tous le du même si côté alors Ah <rire> bon, ouais, ouais, bah tiens on on regarde de c'est Un tour de contrôle coucou <rire> <rire> Après là, monsieur le gendarme il a des vidéos, elles sont toutes ratées parce qu'on a dit des bêtises Non <rire> Non Ah oui, ah oui. Ah oui, vie. Ah oui, de C'est ça. La comme... principale, euh, pas la réseau de Calabre, pas la réseau de Corse. Euh, voilà. pas, de, de c'est pas en Non, c'est pas en éthiopie, c'est en éthiopie. C'est possible. C'est possible qu'on va voir la c'est beaucoup Très loin Je oui. l'avais pas fait Tu as la carte oui, Tu avais proposé 4 oh, Si tu veux voir d'après le relief, oui, tu veux voir. Il faut estimer la distance. Si c'est beaucoup, bon. faut voir est. Nous, on n'avait pas fini. C'est pas le carré là. L'heure de repos, regarde, c'est l'heure de repos. On est à l'autoroute. Il faut pas tourner à gauche, en bas Il y a un moment, il faut tourner, mais je sais plus où. En bas, à gauche, là, puis voilà, c'est là. Je sais pas. Non, non, le morvan, c'est pas pareil. Le morvan, c'est plus... Euh... T'en as des pains. T'en as des forêts de pain. Mais... Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Côté de non j'ai entendu il y a une voiture mais je sais pas si c'est bon. tu pourrais mettre quelqu'un comme ça Je sais pas. Plus on fera bien Bah t'as même des talents d'artiste peintre. C'est formidable. Ouais c'est trop fort. Aujourd'hui on aura des lunettes dans la courée. La, la, la décoration, oui, ah ah, Cette petite euh, camp de vacances, ça marche bien. Hein. là, là il y a, là, en a fait. qui Amen. Mm -hmm. C'est pas la forêt qui est un désastre écologique, c'est l'aéroport. Bah Il oui, ne faut pas, pas faire une la relation la de avec l'aéroport, mais c'est pas... un aérodrome tout simplement la forêt de Tout simplement, oui. De le E près du... bien sûr, bien sûr, t'inquiète. tu fait un là. C'est bientôt ton Un un oeuf Un oeuf, c'est la gilet sinon mon conducteur, après, Tout il va le, je a ça fait ça changer le moteur. Ah, hein. ouais, Arrête ça, ça. Ouais, ça, ça bien, a que, Il a ça. Aussi... Oui. Je sais pas, ah, mais... on Contre les chiens. Un... Ch Il y a Il y a du bleu Il y a encore C'est une branche C'est plus facile à passer Il a bien longtemps que ça Je vois que des vieilles voitures depuis tout à l'heure ça, roule, ça. Il doit avoir un hein, truc, ça, ça, ça, <rire> cagoule, hein. Mais ça le. voitures Il y a personne là qui tient le... Il y a absolument personne On va faire. grand succès ah bah là on n'en parle on sous la Et tu passes pour l'ennemi public numéro 1 C'est l'avion de la GIA, c'est honteux... Voilà, on va pouvoir remonter en B1... Et on signe au sol, carbon. Et on n'a pas la voiture il a fait un coup sur, sur, euh, sur, euh, pas... ah, bon, sur la bagnole, s'il vous plaît C'est pas... Tu ça Bon, attends, tu t'as Est-ce que tu pourrais écrire « Faites la folie sur la bagnole » Ouais, ouais tu te là tu te tu comme ça, bon, Attends, hein. ça bon. on attend que nous soyons va faire okay. a... non, non, mais là, tu es obligé de t'attacher comme ça. Non, mais là, il est Laurent, Tu là as bon. chaud, hein. non. t'as bon. pas le hein. solde. Avec le Avec Laurent, t'as Yeah. <laughs>